Bon, oh, bien entendu, hein, on a charge de vie, on a charge d'âme, mais rien ne nous empêche de, de temps en temps de frayer avec la gaudriole. Regardez. En haut. En bas. À gauche. À droite. Vous voyez Alors, bon, c'est un humour qui ne plaît pas toujours, j'ai envie de dire, au cul béni. Mais... J'avoue qu'on rigole un peu de, de temps en temps et puis ça nous permet aussi de vérifier si nos sacs à vomi marchent bien.